S'il y a bien une vidéo courte qu'il faut voir avant de se lancer dans l'achat, une montre connectée sous Wear OS et là spécialement d'une Galaxy Watch 4 c'est bien cette vidéo aujourd'hui je vous ai fait une vidéo spéciale sur l'autonomie de la Galaxy Watch 4 et de la Galaxy Watch 4 classique pour savoir combien d'heures vous allez pouvoir les garder sur vos bras sur vos poignets en fonction de votre utilisation c'est vrai que les deux jours annoncés par la marque il y en a beaucoup qui seront déçus si ils pensent pouvoir faire une utilisation intensive de la montre et arriver à toujours on est sur quelque chose qui se rapproche même si c'est du Wear OS donc ça crame vite vite vite Allez, regardons ça avant de commencer cette vidéo bilan bilan sur l'autonomie de la montre sur mes tests d'autonomie de la montre, ça fait une quinzaine de jours presque que j'ai la montre, ce qui équivaut presque à 15 recharges on va parler de l'autonomie en fonction de ce que j'ai activé sur la montre et aussi des recharges parce que ça vous intéresse de savoir en combien de temps à peu près on peut charger la montre, toutes ces données je les ai là devant moi dans un petit tableau récapitulatif que je vous afficherai certainement au montage, vous aurez toutes les informations n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je répète ce genre de vidéo parce que si j'ajoute cette vidéo au Test, le test sera vraiment interminable donc n'hésitez pas à savoir ceux qui viennent chercher juste cette information si ce genre de vidéo spéciale autonomie pour mes futurs montres connectées, ça vous intéresse je le ferai volontiers à part les montres qui ont une autonomie d'un mois parce que ça va être difficile de vous donner cinq recharges sur une autonomie d'un mois commençons tout d'abord ça va être simple j'ai fait quelque chose d'assez simple je vais vous dire à chaque fois ce que j'ai activé et le temps que ça m'a mis. j'ai chargé ma montre à 100% puis la première configuration que j'ai choisi sur ma galaxy watch 4, c'était Simplement d'activer un petit peu tout D'activer le always on D'activer le son D'activer le Wi-Fi, D'activer la luminosité auto D'activer le NFC La localisation Le toucher Et après dans les réglages D'activer, euh, éclairer la montre Lorsque le poignet est allumé Je vous montre ça, luminosité auto Always on, lever le poignet Etc, etc, c'est tout c'est ce que j'ai activé, en gros j'ai activé à peu près toutes les petites fonctionnalités qui sont activables comme ça J'ai gardé la montre et j'ai vraiment rien fait avec la montre C'est à dire que je n'ai même pas fait une activité physique Je n'ai même pas écouté une musique Je n'ai même pas pris le temps de télécharger une application Wi-Fi. Bref j'ai juste regardé comment la montre allait tenir d'avoir activé tout ça Par contre il faut aussi savoir que je n'ai pas activé la nuit le mode nuit Alors que généralement personne s'amuse à avoir un always on la nuit Parce que ça éclaire, ça fait de la lumière Mais bref c'était pour le test Avec cette configuration je suis arrivé écoutez bien à 19 heures d'autonomie c'est à dire moins d'un jour d'autonomie je comprends que avec le mode nuit non activé voilà bah ça allait bouffer avec le on etc etc la nuit ça va aller bouffer mais au moins vous savez que tout ça permet d'avoir à peine 19 heures d'autonomie lorsque j'ai refait cette configuration que j'ai ajouté une heure de sport que j'ai ajouté une heure d'écoute de musique ce qui à peu près on peut faire dans une journée je suis arrivé à 14 heures d'autonomie ça, on va dire, c'est l'utilisation optimale d'une charge parce que je vous le disais, il n'y a pas de mode nuit, etc. On sait, et toutes les montres nous le disent, qui bouffe pas mal l'autonomie. Ça va être le Horizon qui est activé dans mon deuxième test, un petit peu moins intensif. J'ai enlevé le Horizon, j'ai laissé tout le reste Wi-Fi, NFC, toucher, lever de poignée, etc. Tout ce que j'ai vu avant, je l'ai laissé. J'ai enlevé le Horizon et j'ai activé le mode nuit la nuit avec cette configuration. Always On désactivé et mode nuit utilisé la nuit, je suis arrivé à 26h50 d'autonomie. Un peu plus d'un jour, ce qui est déjà pas mal, mais je n'avais toujours pas fait d'activité physique et je n'avais toujours pas écouté de musique ou autre. Avec cette configuration, sans de Always On, mode nuit la nuit, une heure d'écoute de musique, une heure de sport, je suis arrivé encore à 22h30 d'autonomie. À chaque fois, ça bouffe à peu près 4 heures de faire une heure de chaque. C'est dommage je suis donc arrivé à moins d'un jour après j'allais pas m'amuser à désactiver chaque service pour voir ce que ça allait donner donc j'ai fait le contraire c'est à dire désactiver la wifi désactiver le nfc désactiver l'always on désactiver la localisation mettre un mode nuit avec tout ça sans activité je suis arrivé à 47 heures d'autonomie ça veut dire sans toucher la montre en laissant ça en laissant comme ça en laissant vivre on reçoit des notifications j'ai pas fait d'appel etc sans musique sans rien 47 heures d'autonomie donc on avait Presque atteint du coup ces deux jours, les deux jours annoncés par la marque Ensuite si on ajoutait bien entendu un peu de sport, un petit peu de musique etc On allait, allait perdre un petit peu d'heure aussi C'est donc ça le bilan de cette montre J'ai essayé d'aller encore plus loin mais en coupant quelques fonctionnalités En par exemple activant le mode avion la nuit Et là en activant le mode avion la nuit et en désactivant tout le reste Je suis arrivé à 51 heures d'autonomie Donc j'avais un petit peu gagné d'autonomie mais voilà, vous avez compris que en utilisation intensive de la montre, en utilisant toutes les fonctionnalités, en faisant du sport, en faisant, en écoutant de la musique. J'imagine même pas en testant Google Maps, imaginez-vous faites une heure de Google Maps, ça va cramer la montre. Et pour moi, l'autonomie se situe plus à un jour et non pas à deux jours, comme l'a annoncé Samsung. Qu'en est-il maintenant des recharges Ça, ça vous intéresse aussi. Le temps que la montre met à recharger. La première recharge que j'ai mesurée a mis 1h40. La deuxième que j'ai mesurée a mis 1h37. La troisième, bizarrement, a mis 1h28. Je pense donc qu'on va aller entre 1h20 à 1h45 en fonction. Peut-être de l'adaptateur secteur Et surtout si vous le mettez en USB Sur un ordinateur ou autre Mais voilà on a quand même une montre qui recharge assez vite Je trouve parce que de mémoire La Galaxy Watch 3 mettait plutôt 2h, 2h30 à recharger à passer de 0 à 100% Alors que c'est le même chargeur Donc ça c'est plutôt pas mal Voilà les amis pour mon bilan Autonomie, vidéo autonomie J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire Si ce genre de vidéo vous a plu Je la reproduirai si oui En attendant le test de la Galaxy Watch 4 Watch 4 classique qui arrivera ce week-end. Vive à fond, vive high tech. Merci à bientôt sur ma chaîne.